Alors, je vous propose maintenant de voir comment on peut traiter le problème des barres d'erreur avec la bibliothèque Matplotlib de Python. Alors, pour cela, je vais partir d'un exemple extrêmement simple, extrêmement simplifié même, c'est-à-dire celui dans lequel on aurait expérimentalement mesuré des temps et des positions, donc les temps 1, 2, 3, 4 et les positions 1, 4, 9 et 16 correspondantes. Bien sûr, on n'a aucune peine à tracer le diagramme correspondant avec les instructions habituelles hein, de la bibliothèque euh, matplotlib pltplot euh, PLT, temps et position et puis pltshow, bien sûr, donc je suis déjà dans le répertoire Python donc il me reste juste à faire Python 3 et puis euh, barre erreur .pi. Voilà, et j'ai le diagramme que vous connaissez maintenant, que vous reconnaissez facilement. Bien, comment maintenant traiter les incertitudes ou les erreurs expérimentales dans un tel diagramme C'est extrêmement simple avec la bibliothèque euh, Matplotlib. On va disposer d'une un, fonction sur la bibliothèque PLT. Cette fonction s'appelle « ErrorBar ». Et elle va nous demander de préciser plusieurs paramètres. Les plus importants sont les valeurs des, des x et des y, donc ils sont ici les temps et les positions. Puis, on va indiquer les incertitudes sur x et les incertitudes sur y. Alors ces paramètres nommés sont appelés x-error et y-error. Et puis, il faut les identifier les identifier comment Eh bien, plusieurs possibilités. La première possibilité que je vais évoquer, c'est celle où les incertitudes auraient été déterminées par ailleurs. Et donc, par exemple, on aurait les incertitudes sur Y qui serait par exemple celle-là, je vous rappelle que Y ici ce sont les positions, donc on aurait ces incertitudes, donc 0,5 mètres sans doute, hein, sur 1 mètre, 0,6 sur 4, 0,5 sur 9 et 0,7 sur 16. Et puis imaginons que l'on ait aussi les incertitudes sur les valeurs de X, donc ils sont les temps ici, imaginons que l'on ait ces incertitudes-là. Donc on aurait ici la liste des incertitudes Y, la liste des incertitudes X. Eh bien, on va simplement dire que les erreurs sur X, X-erreur, seraient égales à EX et Y-erreur serait égales à EY. Et avec cela, nous avons déjà quasiment tout terminé puisque nous avons le traitement des barres d'erreur qui est conclu. Je vais enregistrer. Je reviens dans mon terminal et je relance. Et je vois les barres d'erreur, effectivement, avec les grandeurs que je leur ai assignées. Donc, par exemple, sur euh, le temps... 4 sur le temps 4, il y a 0,6 secondes, si ce sont des secondes d'incertitude, 0,6 secondes, donc nous sommes à 4,6 normalement ici, et 4 moins 0,6, 3,6, 3,4 de l'autre côté. Et la même chose, donc même raisonnement en tous les cas pour les autres incertitudes. Voici une première façon de traiter les incertitudes. Imaginons maintenant une deuxième façon. Imaginons que les incertitudes sur les temps soient toujours les mêmes. Donc le temps, je n'ai plus une liste d'incertitudes, mais imaginons que le chronométrage me donne toujours deux dixièmes de seconde d'incertitude sur les temps. Donc ici, l'erreur sur x est toujours de 0,2 seconde. Je réenregistre, je relance, et je vois effectivement les incertitudes de 0,2 secondes sur les temps, au lieu d'avoir des incertitudes euh, variables tout à l'heure. Je pourrais bien sûr faire exactement la même chose pour les incertitudes sur les positions, ce serait exactement le même principe, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prolonger la vidéo plus loin.